Bonjour à tous. Euh, alors, on commence toujours pile à l'heure. Il est 11h tapante, donc c'est parti. Euh, bienvenue à toutes et tous. Euh, un grand merci pour participer à ce premier euh, numéro de l'année. Je suis ravie de vous retrouver. Euh, pour ceux qui ne m'ont encore jamais rencontré ou qui n'ont jamais participé, donc Emmanuel Royon, je suis chargée de Mission pour le patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Euh, on va juste rappeler les petites règles de bonne pratique. La première étant que qu'il faut renommer sa vidéo avec son nom et prénom pour que ma collègue Virginie Duquesnoy puisse émarger. Et moi, je vais le faire de ce pas, puisque, effectivement, je ne l'ai pas fait. Euh, sinon, pour les questions que vous pourrez poser à nos intervenantes, soit vous les mettez dans le chat et euh, je les poserai au fur et à mesure. Soit, comme on est une vingtaine, euh, enfin, on sera un petit peu plus nombreux, mais euh, a priori, vous pourrez aussi prendre la parole. Dans ce cas-là, je vous invite à lever la main avec euh, la petite... Euh, ré enfin, il y a un petit, petit icône réaction. Et donc, dans ce cas-là, vous pourrez lever la main et bien évidemment, on vous laissera la parole. Donc, n'hésitez surtout pas. Hein, ces moments-là, c'est des moments pour vous. Donc, c'est vraiment pour échanger aussi avec euh, avec les, les, les différents collègues qui sont experts dans, dans les domaines qu'on propose. Donc, euh, voilà, n'hésitez surtout pas à échanger. Euh, je vous rappelle que si vous avez envie de voir des, des thèmes euh, au 11-12, il faut déposer les sujets sur la parenthèse, sachant que ceux qui seront les plus plébiscités, puisque vous pouvez en fait liker les différents euh, sujets, euh, on les met le plus rapidement au programme. Donc euh, je vous invite effectivement, si vous voyez que les thèmes sont déjà proposés, à, à, les, à, à renchérir en fait sur les, les propositions. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble des numéros euh, du 11-12 sur la chaîne YouTube, ils sont tous enregistrés, euh, donc n'hésitez pas. Euh, bah, je remercie aussi euh, les participants. Là je vois plein de visages, donc c'est super chouette. Alors Fabienne a un petit souci technique aujourd'hui. Je vais présenter nos intervenantes, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas son visage, mais, euh, mais en tout cas on est ravis de l'accueillir. Euh, donc aujourd'hui on a Marie Pontoire, qui est donc responsable de l'Artothèque à la médiathèque Bonlieu d'Annecy. Euh, voilà, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté euh, de participer à ce numéro. Et Fadé... Fabienne Dali, pardon, que je remercie tout autant, euh, qui est responsable de l'Artothèque à la bibliothèque municipale de lyon euh, donc euh, l'idée de ce, ce numéro c'est vraiment euh, d'échanger sur leur collection sur leur questionnement sur euh, leur pratique d'acquisition de conservation de valorisation de prêt, etc euh, donc euh, on a un certain nombre de points qu'on va aborder et encore une fois euh, n'hésitez surtout pas à, à nous enfin à poser des questions et à intervenir euh, dans tout au long de, de la conférence et je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, euh, parce qu'on n'a qu'une heure et que ça part vite. Et euh, on va commencer donc euh, par vraiment euh, l'histoire et les collections, c'est-à-dire... Euh... Quelles sont les collections que les établissements conservent euh, La volumétrie, la période couverte, euh, peut-être des techniques que vous, que vous pr privilégiez par rapport à d'autres. Euh, donc, Je vais laisser la parole à Fabienne Dali. Euh, si, Cher Fabienne, si vous voulez oui. bien commencer euh, pour euh, décrire les collections de la Bibliothèque municipale de Lyon. Parfait. Bonjour à, à toutes et tous. Je suis ravie de pouvoir euh, échanger avec vous sur, euh, sur l'artothèque de Lyon. Alors, à présent, il faut parler de deux artothèques et non plus d'une, puisque une artothèque jeunesse est en cours de gestation et va être finalisée prochainement en proposant un service complémentaire tout à fait différent. Notamment, il a été choisi un fonds d'illustration. Pour l'instant, 80 œuvres ont été sélectionnées par nos collègues. Donc, c'est une offre un peu différenciée par rapport à l'artothèque adulte avec des petits formats, le coût des œuvres qui est, qui est moins important que pour les, les adultes. Voilà, donc c'est une gestation, donc je pense que mes collègues jeunesse pourront un jour, j'espère, en parler avec vous. Alors la présentation de la collection, elle est, elle est complexe chez nous, parce qu'il y a une particularité qui est la, la masse des, des œuvres patrimoniales qui ont été acquises depuis fort longtemps que l'Artotech gère en partie, puisqu'il y a aussi d'autres services qui sont, qui sont concernés, notamment la documentation régionale, qui gère Photographes en rhône donc des fonds très spécifiques dédiés à la région. Donc, cette collection est conséquente en nombre comme en qualité, pour ce qui nous concerne. Donc, c'est une collection de multiples, avec donc, des œuvres sérielles néanmoins originales, aussi bien des photographies, des estampes, euh, donc toutes les techniques de gravure existantes, des livres d'artistes, des vidéos et prochainement des objets qu'on a commencé à acquérir euh, il y a à peu près deux ans et qui feront probablement l'objet d'un prêt euh, à venir. En termes de volumétrie, euh, nous avons actuellement, alors c'est des chiffres qui peuvent être un petit peu euh, variables hein, puisqu'il y a des acquisitions euh, constantes, nous avons 372 livres d'artistes qui, euh, qui étaient achetés au départ euh, en, en double exemplaire. Un exemplaire étant dédié à la conservation et l'autre étant accessible au prêt. Euh, ce qu'on ne fait plus pour des raisons budgétaires, donc euh, on achète ces exemplaires euh, uniques pour l'instant. Nous avons des tirages de tête euh, de, de livres d'artistes qui ont une valeur ajoutée parce qu'il y a une œuvre qui les, qui les différencie euh, de, des autres exemplaires. Euh, des livres d'artistes aussi précieux, patrimoniaux. Pour exemple, je peux vous y citer uh, The Puritan de Louise Bourgeois. Alléluia d'Anette Messager, de Bios et Pépénon, Signal de Boltanski, François Rigui avec Miroir volatile, enfin, on, on C'est une collection vraiment très riche. Nous avons aussi 517 photographies en prêt, 1077 estampes en prêt, 70 séries pour les collectivités. On pourra préciser ce que sont ces collectivités si vous le souhaitez. 40 vidéos. Et actuellement, environ 10 objets qui sont en cours de, de catalogage, qui n'apparaissent pas sur notre catalogue. Donc, on achète des artistes émergents. Je vais vous en citer un, par exemple, Nicolas Richard, qui, a, qui, est, le, qui est un artiste qui a réalisé un livre d'artistes qui s'appelle « Un coup de tête, jamais à le hasard », mais aussi des historiques. On a, une, on a, par exemple, je pense à elle, parce qu'elle est décédée il n'y a, a pas très longtemps, à Dorothy Hannon, donc des grands noms quand même de l'art contemporain. Voilà, pour faire court, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait développer. Et, et du coup, les, les objets là, pour l'instant, ils sont, ils sont en cours de catalogage, mais pas encore en prêt, c'est ça euh... oui. oui. C'est des modalités de prêt que nous n'avons pas encore étudiées. Donc, pour vous donner un exemple, il y a cocaïne de Clémentine Mélois, qui est en cours d'achat, euh, Blue Cobalt de, de Dominique Blais. Voilà, C'est des objets qui, sont, euh, qui vont permettre aussi les médiations et une autre approche de, de l'art contemporain. Et sur les vidéos, euh, vous pouvez citer des exemples peut-être pour, pour euh, les collègues oui. oui, alors il y a Guillaume Pernot. Oui. Euh, euh, pardon, Guillaume Pinard, ah, excusez-moi. <rire> je, je pensais à Mathieu Pernot, mais attendez, ça n'a rien à voir. Guillaume Pinard, enfin euh, vraiment, il y a tout un, un fond... Euh, d'œuvres. Alors, on achète moins de vidéos parce que les, les vidéos ont un coût euh, important, et au ouais. niveau des droits d'exploitation de la de la vidéo, c'est complexe aussi. D'accord. Et du côté donc de la médiathèque Bonlieu d'Annecy, euh, vous avez aussi euh, toutes ces typologies d'œuvres euh, au sein de l'artothèque Non, c'est un petit peu différent. Alors, euh, pour revenir très très brièvement sur l'historique de l'artothèque et des collections, donc l'artothèque d'Annecy a ouvert ses portes en 1985, alors euh, juste euh, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est quand même la plupart des artothèques euh, qui existent encore aujourd'hui euh, ont été créées euh, dans les années 80. En fait, euh, voilà, sous, euh, sous Jack Lang, où on avait voilà, un, on va dire, euh, un financement de, de l'art contemporain qui a été très important et ça a été euh, les années de création aussi des fonds régionaux d'art contemporain, des centres d'art et on le sait moins, mais des artothèques. Euh, donc, euh, nous, c'est tout à fait dans ce cadre-là que l'Arstothèque d'Annecy a été créée. Euh, donc, elle a bientôt 40 ans, dans quelques années. Alors, on a en tout, on a 2847 œuvres d'aujourd'hui, 2022. Euh, qui sont, alors, nous, on n'a pas du tout d'objets, euh, on n'a pas du tout de vidéos. On sait, euh, pour l'instant, bon, le fond est déjà très important, hein, 2800, 2800 œuvres. On s'est vraiment concentré sur les œuvres sur papier, euh, donc ce qu'on appelle les œuvres multiples, donc les estampes et la photographie. Et depuis, on va dire, une dizaine d'années, on achète de plus en plus de dessins, qui là sont des œuvres uniques. Euh, on a aussi un fonds de livres d'artistes euh, qui est complémentaire en fait, euh, à l'artothèque. Et nous, nous avons aussi une, un fonds dédié à la jeunesse euh, qui existe depuis bientôt 20 ans, puisque même 21 ans, puisque c'était en 2002. Donc on appelle la Petite Galerie et qui est située euh, dans le secteur jeunesse de la médiathèque. Euh, donc euh, voilà, je rappelle que ce sont que des œuvres d'art originales, il n'y a pas de reproduction, affiches, euh, copies, etc. Hein. Et euh, uniquement de l'art contemporain, donc euh, des années 60 à aujourd'hui. Euh, il y a quelques œuvres antérieures aux années 60, mais très peu. Euh, L'idée, c'est vraiment de représenter euh, l'art contemporain dans sa diversité. Euh, je voulais rappeler aussi qu'il y a quand même deux missions principales, de, de, euh, deux missions principales pour les artothèques qui est le soutien à la création contemporaine, de par notamment les acquisitions et puis évidemment par le, le fait de mettre à disposition ces œuvres et pouvoir aussi exposer. On va peut-être en parler plus tard qu'on fait aussi des expositions. Et puis, euh, bah, l'objectif euh, aussi premier, c'est de sensibiliser le, le public à l'art contemporain. Voilà, je voulais juste rappeler ça. Euh, mais c'est vrai que voilà, selon les artothèques, on a tous des fonctionnements assez différents. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il y a certaines artothèques, comme le disait Fabienne, qui, qui peuvent prêter aussi de la vidéo, mais ce n'est pas le cas à euh, Merci beaucoup. Euh, et du coup, peut-être que on, on va glisser doucement, justement, vers cette politique d'acquisition. Vous disiez que donc c'était euh, en tout cas à Annecy, alors pas forcément de vidéo, mais euh, à partir des années 60. Euh, et alors. Là, euh, Multiples questions que, que on se posait, c'est donc effectivement les bornes chronologiques que vous pouvez vous mettre euh, toutes vos deux services dans les dans les deux établissements, mais également est-ce qu'il y a des sujets forts euh, en lien euh, avec euh, des thématiques régionales ou territoriales? Euh, euh, voilà, des activités, des points forts en fait de vos collections qui résonnent dans vos achats et dans vos acquisitions, euh, et également peut-être euh, des figures euh, locales où il n'y a aucun doute et, euh, et vous voilà, vous acquérez. Euh, C'est pas facile à conjuguer ce verbe euh, <rire> dans le, euh, automatiquement et qui, qui, qui nourrissent vos, vos collections. Fabienne, peut-être euh, peut-être l'occasion aussi de préciser euh, la, les, les bornes chronologiques de vos collections et de, et de compléter sur ces questions d'acquisition. Alors, elles rejoignent euh, celles évoquées par Marie. Euh, ce que je n'ai pas dit, c'est la date de création de l'Artothèque, parce que c'est vrai qu'elles ont été un peu euh, simultanées, en fait, hein, tout, des, mmh. tout début des années 80, avec un glissement, parce qu'au début, l'Artothèque de Lyon était euh, place des terreaux, avait un statut associatif. Et elle a été intégrée à la Bibliothèque municipale de Lyon euh, en 92, je crois, au moment de la départementalisation de, de la bibliothèque. Il y eu euh, une répartition thématique des collections. Donc ça c'est important. Par rapport à, à cet ancrage local, alors nous ce n'est pas un critère d'acquisition euh, absolu. Hein. On n'achète pas euh, les artistes parce qu'ils sont locaux, mais on, on veille à, à quand même à, à les valoriser. évidemment. Euh, je peux vous parler de Julien Guinan, dont on a acheté des photos, qui est un artiste local. Euh, on a aussi Jean-Baptiste Carex qui est dans les collections depuis très longtemps. On va prêter ces photographies à Ronquidou Metz. On a Péligan, on a Julien Magre, on a dans la, pour la jeune génération Laila Brette. Voilà, donc il y a toujours cette idée, comme l'a dit Marie, de soutien à la création contemporaine, qui est une de nos missions on, dont on ne s'écarte jamais, évidemment. Et euh, de fait sur sur euh, je, je, excusez-moi j'ai alors j'ai bien compris que ça avait été créé dans les années 80 mais sur les, les, les bornes chronologiques de la connexion de la connexion de la collection de la, des, vous, euh, la plus ancienne œuvre est jusque les années 60 les années 60 ok oui. Et donc Marie, vous la, la à Annecy la, la politique d'acquisition sur les œuvres euh, et, et aussi je, je profite d'ajouter une petite dimension parce que on en a parlé en amont du numéro hein, avec Fabienne et, et elle l'a rappelé aussi au début, il y a tout ce travail avec, euh, avec euh, la, le service documentation régionale donc peut-être quand j'entendais aussi résonance sur des thèmes forts je sais qu'à Annecy par exemple le thème de la montagne est quelque chose qui est très travaillé voilà, donc je me demandais, est-ce que dans l'artothèque, il y avait aussi euh, voilà, ces questions-là et qu'est-ce qui présidait au choix des œuvres que vous acquérez Oui, alors, bah, très, très bonne question. Alors, bah, pour, pour, euh, en termes de, de période, on est vraiment sur l'art contemporain, donc comme euh, je disais tout à l'heure, à partir des années 60, mais là, actuellement, ces dernières années, on achète vraiment des œuvres de 2010-2020, en fait, on est vraiment dans l'actualité. Euh, C'est pareil que pour Lyon, le, les artistes locaux, ce n'est pas du tout une priorité. Par contre, naturellement, on va plus facilement rencontrer des artistes de la région. donc, euh, donc euh, Il y a toujours des artistes locaux dans les acquisitions. Euh, ensuite, oui, alors en termes de thématiques, c'est vrai que nous, on a quand même une coloration euh, paysage. C'est vrai que c'est surtout lac et montagne, mais on va l'élargir, euh, on essaye de l'élargir plus largement paysage. Et euh, je dirais même à des questions euh, environnementales, en fait, le rapport de, de l'homme au paysage. Donc, ça, c'est quand même une thématique très forte. Et puis, on essaye aussi euh, de compléter d'autres thématiques, par exemple, autour de, du portrait et plus généralement de l'identité euh, ou également des sujets euh, plutôt de su sujets de société, par exemple. Euh, pour les acquisitions, après, on a un, vraiment un processus. Euh, en tout cas, nous, à Annecy, ce n'est pas le cas euh, forcément partout, mais on a une commission d'acquisition euh, donc, on, on se réunit, en fait, je ne choisis pas seule euh, les œuvres qui vont être achetées. On a une commission donc, qui se compose d'autres personnes euh, euh, qui travaillent dans le milieu de l'art contemporain, de, en Haute-Savoie. Et euh, moi, je m'occupe de faire des présélections, par contre, ce qui est déjà un gros travail. Mais on se réunit avec la, cette commission pour faire nos choix. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, les autres membres sont aussi force de proposition. Donc, ça permet de croiser un peu les regards et de... De, voilà, de, de sortir aussi de ses goûts personnels, parce que c'est pas forcément évident d'en de, faire abstraction. Euh, mais en tout cas, voilà, au niveau des thématiques, on, on a cette coloration paysage, mais qui n'est pas forcément. Euh, euh, Il voilà, n'y qui, qui, a pas que ce prisme-là, en fait. Euh, c'est vrai qu'on cherche à amener aussi les, les, les usagers vers des choses vers lesquelles ils ne seraient pas forcément allés, c'est-à-dire qu'on. En commission, on va réfléchir à ben, ben, ce que cette œuvre va être empruntée, hein, parce que c'est quand même euh, voilà le but. Mais on ne va pas se priver d'aller vers des sujets euh, un peu plus compliqués, un peu plus complexes, parce que notre rôle, après, ça va être bah, de, de, de d'amener de la médiation pour, pour aller vers, vers des œuvres qui sont peut-être moins faciles à l'emprunt. Et Marie, est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur cette commission d'acquisition, euh, quels sont les membres et à quel rythme vous vous réunissez oui, alors nous, à Annecy, on a un budget qui fait qu'on ne on peut se réunir qu'une seule fois par an. Donc, en général, c'est vers juin, juillet, en milieu d'année. Euh, et donc, les autres membres, alors, elles se renouvellent tous les cinq ans, parce que l'idée, c'est d'avoir ouais, une dynamique quand même pour hein, ces commissions. Donc, euh, tous les cinq ans, on renouvelle euh, cette commission et on y associe aussi. Donc, il les, les, y a trois personnes qui travaillent dans le milieu de l'art contemporain euh, sur Annecy ou proche Annecy et puis on y associe chaque année un usager de l'artothèque qui est tiré au sort euh, voilà. et ça c'est pas mal parce que ça permet aussi d'avoir un regard euh, différent euh, voilà, d'amener d'autres questions euh, que nous professionnels on ne va pas forcément se poser euh, et donc voilà moi je leur fais une présélection j'envoie un dossier quelques semaines avant et vraiment le jour de la commission en fait on, on repasse en revue euh, tous les choix euh, nous euh, voilà, pour vous donner une idée on achète maintenant une vingtaine 20-25 œuvres par an donc, c'est quand même une seule réunion qui va durer, je ne sais pas, deux heures, deux heures et demie. C'est assez rapide. Après, ça dépend du budget de chaque artothèque. Et puis, je ne sais pas si toutes les artothèques fonctionnent. Enfin, Fabien nous dira comment ils fonctionnent. Mais il n'y a pas toujours des commissions d'acquisition, forcément. En fait. Et juste une question, euh, l'usager tiré au sort, il est tiré au sort euh, volontairement, enfin, euh, il y, y a oui, quelqu'un qui se fait... désigne volontairement ou il y en a un qui apprend d'un coup qu'il est euh, la commission d'acquisition Non, alors en fait, un mail euh, deux, trois mois avant pour euh, redemander -re -re euh, voilà, ceux qui veulent participer. Et j'ai quand même une trentaine, quarantaine de, de personnes qui répondent okay. chaque année. Et donc là, après, on tire au sort. Quand même, et, et les personnalités qui travaillent dans l'art contemporain, c'est euh, galeriste, euh, conservateur de musée, médiateur que, que, Quelle typologie et, de euh, personnes c'est Des responsables de, structures, de petites structures d'art contemporain, euh, Annecy ou proche Annecy. Ok. Et Fabienne, du coup, de votre côté, les acquisitions, est-ce qu'il y a une commission du même type qui se réunit euh... Alors, elle, est, elle existe, mais elle n'est pas du tout constituée de la même, de la même manière. Euh, nous sommes trois euh, à travailler sur la présélection des œuvres. Donc Aurélie Carrier, qui est artothécaire, Yves Cadet, qui est chargé des collections photographiques, et moi. Et euh, on fait une présélection argumentée qu'on présente à la direction, qui est validée par la direction. Mais moi, je trouve que l'interaction euh, dont parle Marie avec euh, les usagers, enfin avec un usager, est vraiment intéressante. Ça serait bien d'intégrer. Parce qu'on travaille pour des usagers, c'est une ligne d'horizon qu'on ne doit jamais oublier, et, et c'est valorisant. Donc, nous, notre commission euh, se réunit un peu plus souvent que celle de, de Marie. Enfin, on va essayer d'ailleurs de, de, de la démultiplier parce que c'est au euh, mieux la travailler. Euh, actuellement, elle est à deux, il y a deux sessions annuelles et on verra si on peut euh, la démultiplier. On a travaillé plus finement dans la sélection et dans la présentation aussi des œuvres qu'on fait à la direction pour, pour avoir la validation de la.. De... Et, et Fabienne, vous le.. En, en... Alors, peut-être, la, la question, elle est pour vous deux, donc là, j'ai compris, c'était 20 à 25 œuvres. Est-ce que vous, vous pouvez donner une idée du budget annuel pour l'Arthothèque et, et le nombre d'œuvres pour Fabienne qui… Après, je pense que c'est très variable en fonction de la renommée aussi des artistes que vous choisissez en réalité. Complètement, complètement parce qu'il y a des œuvres qui coûtent relativement cher. Il y a des, des aides du FRAB. Enfin, je ne sais pas si Marie, tu, tu es concernée aussi. Là, avec le FRAB, on a pu acquérir des, des, des œuvres majeures, notamment Charles Frégé, euh, la série euh, Namagé. on a pu euh, acquérir aussi Chaos des poiriers, voilà donc c'est des acquisitions qui ne peuvent pas se faire sans ces, sans ces aides. Donc les, les budgets c'est un peu délicat parce qu'ils sont fluctuants pour la partie patrimoniale, euh, pour la partie artothèque pure s'il y a des variables on est à peu près sur 20 000 euros annuels pour tous les supports que j'ai cités précédemment. D'accord. Et, et du, du côté d'Annecy, sur une idée du budget annuel. Exactement pareil, nous, alors le budget est très stable depuis très longtemps, donc euh, on est à 20 000 euros, euh, par contre c'est œuvres et livres d'artistes compris, donc on répartit à peu près 16 000 euros pour les œuvres et 4 000 euros pour les livres d'artistes environ. Euh, donc voilà, et, mais c'est vrai que les œuvres, elles peuvent aller de… Euh, il peut arriver qu'on achète des sérigraphies à une centaine d'euros, et euh, nous par contre on se fixe de ne pas trop dépasser 2000-2500, voilà, après, chaque artothèque euh, gère ça différemment. Mais on, on, on va vraiment au maximum 2500 pour une œuvre. Euh, voilà, pour pouvoir en okay. acheter quand même une certaine quantité. Et ne pas avoir trop peur quand une œuvre est empruntée. C'est vraiment... un euh, je, je rassure Muriel Guillon, je vais po bien poser la question. Mais juste euh, une question qui me vient. Est-ce que, euh, du coup. Alors, euh, peut-être Fabienne, c'est plus. Je, je pensais. Euh... Peut-être que les gens sont intéressés sur cette idée d'intégrer de, de, le public à ce processus de sélection. Euh, est-ce que du coup, justement, cette idée de dire on va jusqu'à 2500 euros, est-ce qu'il y a des, des critères qui sont communiqués justement au public pour, euh, pour les accompagner Ou est-ce que c'est complètement libre euh, voilà, Est-ce que vous avez des, des choses qui sont déjà un peu actées avant, euh, avant de commencer les, les comités C'est une question pour, pour moi. Euh, plutôt pour Marie du coup euh, avec euh, avec le lecteur. Est-ce que enfin, euh, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais est-ce que la personne, elle arrive quand même en ayant en, en, en conscience qu'il y a euh, bah, ces thématiques dont de la coloration paysage, portrait, rapport à l'identité, etc. Est-ce que euh, on, on lui donne quand même des, des lignes avant avant qu'elle participe à ces commissions en fait Tout à fait. La personne, moi, je la reçois euh, quelques semaines avant pour lui faire une présentation. Euh, de tout ça pour le expliquer bah, je lui parle un petit peu du budget parce que les gens ils connaissent pas forcément et effectivement euh, voilà je, je fais vraiment une, une explication de la coloration des collections et euh, du budget maximum euh, qu'on s'autorise qu par œuvre euh, voilà après c'est des choses des fois qu'on aborde euh, même avec les usagers en général parce que quand ils viennent pour emprunter euh, et ben il y a la question de l'assurance quand même euh, qui se pose. Euh, nous on ne demande pas forcément qu'ils nous ramènent leur attestation d'assurance par contre on les sensibilise bien au fait qu'ils sont responsables de l'œuvre dès qu'ils ont franchi la porte de la médiathèque et du coup euh, bah, il faut qu'ils aient enfin c'est pour eux en fait hein. s'il si y a un souci il faut que, que l'assurance soit là mais c'est vrai que du coup l'assurance souvent euh, s'ils si contactent l'assurance l'assurance va leur demander la valeur de l'œuvre. et en fait le problème étant qu'on a 2800 œuvres avec des valeurs différentes qui en plus fluctuent dans le temps avec le marché de l'art donc, on peut que donner une fourchette. Euh, voilà, c'est assez complexe cette question. Je ne sais pas comment c'est géré euh, à Lyon, mais voilà. Bah, je pense que si vous êtes d'accord, Fabienne, je vais vous donner la parole. On oui. va passer justement on, on reviendra sur les, les, les profils du service d'Artothèque et les compétences ou non enfin, voilà, avérées. Et on va peut-être effectivement travailler sur la gestion des collections et la circulation des collections, puisque. Notamment, il y a notre collègue Muriel Guillon qui posait la question des partenariats éventuels avec les structures type UrdeLa. Donc, je pense qu'on peut peut-être commencer déjà par la circulation des œuvres usagées et ensuite, effectivement, avec les professionnels. Fabienne, je vous laisse expliquer comment ça se passe à la BML. Est-ce que je peux juste rajouter une Bien petite phrase chose par rapport à ce qu'a dit Marie, ce qui est très important pour nous euh, Alors, nous, on, a, on retire certaines œuvres qui dépassent justement les 2500 euros. Je, je prends, pour exemple, un soulage qui avait atteint une somme de plus de 25 000 euros, euh, du fait aussi du décès de, de Soulage. Hein, il y a une espèce de, de surenchère après euh, du, du coût des œuvres, euh, pour protéger les usagers, parce que ces usagers, euh, ben, en fait, l'emprunt d'une œuvre est couvert par l'assurance habitation, et 2500 euros, c'est euh, la limite, en fait, c'est la valeur euh, mobilière de... Que peut rembourser l'assurance Donc c'est aussi une façon de ne pas, de pas exposer un usager qui aurait un dommage avec une œuvre à, des, à un préjudice, parce que ce serait le coût du remboursement, le coût actuel en fait de l'œuvre. Voilà, c'était juste une petite précision qui explique ce, cette fourchette des 2500 euros. Oui, oui, oui bien sûr. Oui. Alors sinon, pour, euh, vous voulez que je parle des usagers enfin de la... Eh bien, peut-être, oui, on peut commencer sur la circulation des œuvres euh, avant de parler avec les professionnels et des éventuels partenariats avec des structures, et mmh. puis la conservation, peut-être parler déjà effectivement des conditions de prêt, et, et mmh. voilà, et, et, et ce que… Et peut-être, oui, on va commencer peut-être par juste le prêt avec les usagers avant de, mmh. de parler d'autres choses, oui mmh. Alors, pour nous, de manière très factuelle, un usager peut emprunter deux œuvres pour une période de deux mois, sans prolongation possible, pour éviter la, la captation d'une œuvre ad vitam Eterna, hein, parce que Ça pourrait être des prêts reconduits à la CINI. On a des gens qui ont des coups de cœur, on s'est aperçu qu'un usager avait gardé une œuvre pendant… il avait réussi à emprunter, à réemprunter une œuvre pendant plus d'une année. Euh, donc, ça se passe dans le département Arrêt-Loisir, dans lequel est intégrée euh, l'artothèque. C'est-à-dire que ce sont les personnels qui sont en service public dans le département qui gèrent le prêt et le retour des œuvres, donc toutes les œuvres, un hein, livre d'artiste compris. Euh, les usagers, ben, quand ce sont des primo-emprunteurs, euh, on leur explique justement le problème de l'assurance, en fait, on les, on les alerte sans les effrayer, évidemment, hein, sur les conditions, enfin, ce que ça engage pour eux en termes de responsabilité. Et, euh, et puis, on est là aussi pour les renseigner ou les… Euh, Enfin, répondre à leurs questionnements sur certaines œuvres qui peuvent, qui peuvent des fois interroger, qui peuvent aussi scandaliser, on en a certaines qui, sur lesquelles il y a des retours un peu critiques. On sensibilise aussi aux livre d'artistes qui est peu commun en fait, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans toutes les artothèques, qui est, qui est important pour nous, puisque le fond est vraiment important. Et on, on, on essaye aussi de créer une jonction avec les documents, le fond documentaire de livres qui permet aussi euh, l'explication, aller plus loin sur une œuvre. Enfin, voilà, Par ailleurs, euh, bah, il y a le prêt aux collectivités aussi. Euh, ça, c'est un autre registre, puisqu'on sert euh, aussi bien des établissements, euh, euh, en fait, euh, des lycées, des, des établissements scolaires, tous niveaux confondus, euh, des entreprises, euh, des publics, ce qu'on appelle les publics empêchés, c'est-à-dire d'aide de, à la réinsertion. Donc on a une 30, 35 collectivités actuellement. Alors soit on leur propose des prêts simples avec un forfait allant de 4 à 20 œuvres en fait, euh, qui sont renouvelables tous les trois mois, soit des projets à la carte, euh, des projets thématiques, euh, qui s'adressent surtout aux établissements scolaires qui ont besoin souvent de travailler sur quelque chose qui est structuré. Euh, ou alors des accompagnements in situ. On reçoit par petits groupes ces, ces publics empêchés pour lesquels on, on crée des, des médiations très spécifiques, très particulières. Voilà, en gros, pour... pour Et, certes, je juste, je ne suis pas sûre, c'est trois mois, c'est ça, pour les, les, pour les, les le premier format c'est 4 à 20 œuvres, trois euh, mois, c'est ça Pour les collectivités, oui. Ok, absolument. très bien, merci. Et à, à Annecy, du coup oui, bah, on est assez proche hein, au niveau du fonctionnement. Donc, euh, nous, c'est trois œuvres, euh, puisque c'est vrai qu'on a plus de 2800 œuvres, donc on, on, on peut se permettre d'en prêter un peu plus pour les particuliers. Euh, et la durée de prêt, c'est huit semaines, donc c'est équivalent à deux mois. Nous, c'est renouvelable une fois, mais c'est vrai que... Hum, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à beaucoup vouloir <rire> En fait, je pense que parfois il y a des coups de cœur et que voilà, les personnes nous disent hein, quand elles rendent l'œuvre, c'est un peu difficile en fait. Euh, mais c'est vrai que du coup, il y, a des qui... et puis, il y a des œuvres qui sont tout le temps empruntées. Euh, le jour même où elles sont rendues, sont de nouveau empruntées. Donc, c'est vrai qu'il y a des œuvres qu'on voit moins que d'autres. Euh, ça, c'est très clair. Euh, au niveau des... après alors, euh, les, les gens enregistrent leurs œuvres à l'accueil de la médiathèque et ils ont à leur disposition du papier bulle et des, des petites mallettes en carton pour transporter les œuvres. Euh, et puis au niveau des collectivités nous on travaille vraiment avec beaucoup euh, je dirais une soixantaine de collectivités à peu près bon, après c'est très variable ils n'empruntent pas toutes forcément parce que c'est jusqu'à 25 ce hein, c'est pas forcément pour le cas hein. Et ça rejoint ce que disait Fabienne, hein, beaucoup euh, scolaires. Alors, nous, on travaille beaucoup avec les collèges du département. On a un partenariat avec le Canopé 74 euh, qui fait le lien, qui s'appelle le Musée hors les murs, qui existe depuis maintenant, je pense, euh, au moins 15 ans. Et euh, du coup, qui permet de prêter des expositions thématiques euh, dans les, tous les collèges du, du département. Enfin, pas tous les collèges, mais une partie des collèges du département. Et après, voilà, on travaille aussi avec beaucoup avec quelques entreprises, beaucoup de crèches, des EHPAD, beaucoup de structures du champ médico-social, donc tout ce qui est autour des personnes handicapées, des personnes qui ont, je disais, les publics empêchés. Donc voilà, ça c'est des structures qui sont très demandeuses de prêts d'œuvres. Donc voilà, c'est principalement, mais c'est vrai que c'est une grosse partie du travail de l'artothécaire parce qu'en fait, ça Demande de faire parfois donc des présélections et puis euh, c'est des quantités d'œuvres plus importantes. Donc il arrive que si bah, on a un rendez-vous collectivité, elle nous ramène 25 œuvres. Donc il faut les décharger, les déballer, les ranger et puis remballer 25 nouvelles œuvres. Voilà, il voilà. y, y a un côté quand même euh, euh, manutention qui n'est pas négligeable à l'artothèque, notamment pour les collectivités. Et du coup, euh, vous parliez donc des partenariats avec Canopé 74. La Marine ou de Muriel, pardon, excusez-moi, nous demandait s'il y avait des, des partenariats avec des structures pour la circulation des œuvres. Donc là, elle, elle citait lourdes Est-ce que vous avez d'autres, euh, toutes les deux, hein, d'autres de, partenariats en tête comme ça, euh, qui ont permis euh, la circulation des œuvres euh, Alors, euh, bah, avec lourdes en fait, on a un autre type de… C'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est euh, client, en fait, quelque part. On va leur acheter des œuvres, c'est plutôt… C'est plutôt ce lien-là. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, Fabienne, comment ça se passe pour eux. Mais, euh, mais voilà, les, c est, c est, je ne parlerai pas de partenariat dans ce cas-là. Euh, mais pour la circulation des œuvres, ouais, je ne vois pas trop. Euh, Peut-être que Fabienne fera mieux. Euh... Alors, pour Lourdes-là, euh, pour en fait, pour nous aussi, c'est un fournisseur, en fait. Mais c'est aussi un atelier qui permet, euh, vers lequel on redirige les personnes qui ont envie de voir. Euh, ce que sont des multiples, en fait, puisque il y, y a une dimension pédagogique, à hein, l'heure de là, qui permet de voir ce qu'est un tirage, comment ça fonctionne, les techniques, parce que souvent on les explique, mais c'est très, euh, c'est du virtuel. Enfin, c'est très compliqué de s'en regarder. Euh, les partenaires, nous, nous avons créé un partenariat, une convention avec l'éducation nationale pour justement euh, qu'il y ait une circulation plus, euh, plus fluide, plus organisée au niveau des œuvres et, et des assurances. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est en, en, qui est en cours et qui va, qui va se mettre en place. On a aussi une, euh, un partenariat avec le réseau de l'In qui fédère euh, différents établissements, collèges, lycées, toujours avec cette idée de rayonnement en fait, que, euh, auquel on ne peut pas euh, participer euh, physiquement. Donc c'est une espèce d'extension du service et c'est très important pour nous cette, cette, cette, cette extension. Et justement, avant de passer sur le service et les compétences, et je pense que du coup, on pourra parler aussi de la médiation à l'intérieur, je me demandais si vous aviez des chiffres sur les prêts, peut-être, à nous communiquer toutes les deux. Je ne sais pas qui veut commencer, Fabienne ou Marie, je ne sais Alors, pas. Oui C'est très difficile pour nous parce qu'il n'y a pas de distinguo. Entre un usager qui va emprunter à l'artothèque et un usager lambda. Okay, bon. En fait, c'est la même carte qui permet l'accès à ce service. Donc, on n'a pas de chiffres euh, chiffre précis là-dessus, sur cette activité. D'accord. Okay. Um, moi, je peux donner quelques chiffres hein, brièvement. Euh, en fait, euh, à un peu près, euh, euh, quand je consulte comme ça notre logiciel de prêt, il y a à peu près entre 600 et, 600 et 700 œuvres qui sont empruntées. Euh, donc,. Euh, c'est à peu près la moyenne. Et sur une année, on est entre 4000 et, et 5000 prêts par an. Ok. Sachant okay. que les collectivités qui empruntent 25 heures, ben voilà, ça j'ai pas. On n'a pas fait le ratio collectivité particulier, mais les collectivités chez nous, c'est une part importante des prêts. Quand même. Mmh. Et euh, alors. Oui, voilà. Bah, du coup, on va peut-être prendre la, la question d'Emmanuel Bridier tout de suite. J'aimerais savoir si des partenariats sont effectués avec d'autres médiathèques. Alors peut-être on peut parler aussi euh, autres médiathèques de réseau et médiathèques extérieures au réseau, peut-être. Fabienne, je ne sais pas si vous voulez commencer. Si vous voulez. Alors, d'autres médiathèques hors réseau, euh, très peu. Par contre, sur notre réseau, qui est quand même important, hein, vu le nombre de bibliothèques d'arrondissement, Absolument, nous cherchons à le développer parce qu'il y a des sollicitations. Là, on a créé par exemple un lien, un cycle qui se reconduit avec la Bibliothèque du 1er arrondissement qui s'appelle Septembre de l'artothèque, qui est en résonance avec les grands événements de, de la Bibliothèque. Donc, on a travaillé sur la fragilité qui était aussi en écho avec la Biennale d'art Contemporain. Et le prochain événement sera sur le temps. Donc, on va, on va mettre des œuvres en exergue liées à cette thématique. Et on répond ponctuellement à des, à des sollicitations de, de nos collègues. Merci beaucoup. Vous en plus. <rire> Marie Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Euh, nous, on travaille donc avec… Oui, on prête à certaines médiathèques euh, sur le département de Savoie, on va dire. Et sinon, avec les médiathèques du réseau… Alors, il y a principalement trois médiathèques avec lesquelles on, on a fait, en fait, des, des mini-artothèques. Euh, c'est les trois… Euh, médiathèques de quartier historique en fait, d'Annecy qui sont des plus petites médiathèques et euh, dans le, dans, chacune euh, a à peu près une quarantaine, cinquantaine d'œuvres auprès. Ça permet aussi de toucher d'autres publics qui ne viennent pas forcément à la médiathèque de bon lieu et euh, nous ça nous permet aussi de gagner un peu de place puisque nous on a un gros problème, c'est le manque de place. <rire> voilà, on a une très grosse collection euh, qui ne fait que s'agrandir, on ne désherbe pas les œuvres de l'artothèque donc c'est quand même une question euh, complexe. Voilà. Si je peux juste rajouter une chose, euh, on a aussi des projets qui sont uniques en termes de partenariat, c'est-à-dire des demandes très ponctuelles. Euh, je pense à Pompidou Metz qui, euh, qui va emprunter les œuvres de Jean-Baptiste voilà, on, on répond aussi à ce genre de sollicitations qui sont plutôt des sollicitations muséales pour le coup, puisqu'on prête dans des conditions muséales. Mais ce sont aussi des formes de partenariat euh, mmh. non reconduits. Mmh. Et euh, Lise Milin nous pose une question aussi, c'est euh, toujours sur ces questions de prêt. Euh, que, par quel moyen assurez-vous le suivi des prêts et réservation des œuvres Donc le logiciel, la plateforme, comment vous gérez ça Oui, euh, c'est notre, -ce ouais, notre logiciel de prêt en fait, euh, comme pour tous les autres documents. Donc euh, les personnes, elles peuvent réserver euh, les estampes via le, le portail de la médiathèque et ça se fait via notre logiciel. Et, et quel logiciel vous utilisez du coup peut-être à Annecy. Parfait. Okay. Okay. Parfait. Et à Lyon, pardon, je suis en train de perdre. Alors de notre côté, c'est Biblio Mondo pour le SIGD. Mm. Et euh, c'est pareil, il euh, y, y a un système de réservation possible, de, de visibilité sur le catalogue, même si pour l'instant on va travailler justement l'intégration de vignettes pour que le catalogue soit enfin illustré. C'était des questions de droit et on, on travaille là-dessus pour que ça aboutisse. Mm. C'est exactement le même système de, de, de gestion de prix. Ok. Euh, sur les partenariats, euh, on a Emmanuel Bridier qui demande si effectivement vous faites des conventions. Euh... Alors, je suppose que là, la question, c'est des conventions annuelles, mais je suppose que dans le cadre de partenariats ponctuels, c'est des conventions de prêt d'œuvre et que c'est sur la durée de, de, du transport et de l'exposition. Mais peut-être avec les établissements scolaires ou les réseaux dont vous parliez tout à l'heure, comment vous contractualisez en fait ces partenariats-là alors, je ne sais pas, tu es Marie, je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, bah alors nous, pour le, pour le canopé, on a une convention euh, qui a été établie qui est revue, je crois, tous les trois ans, si nécessaire. Euh, nous, on travaille aussi, donc, euh, Fabienne en parlait tout à l'heure, le réseau Expo de l'Ain, donc euh, euh, on est aussi contractualisé avec eux. Par contre, après, pour les collectivités, on ne passe pas, pas forcément par des conventions, en fait, il y a un petit contrat, en fait, qui est un contrat de prêt, qu'on fait remplir, euh, c'est le même que pour les particuliers, euh, qui responsabilise, donc euh, voilà sur euh, la valeur des œuvres, etc. Mais on ne passe pas forcément toujours par euh, convention, en tout cas pour un client. Et Fabienne, à la BML Oui, alors nous, pour euh, par exemple, la convention avec l'éducation nationale, euh, c'est un travail de longue haleine, hein, C'était assez complexe. Euh, ça, ça aboutit, on ne souhaite pas non plus démultiplier ce type de convention parce que c'est très laborieux. Euh, et pour les, les, les prêts ponctuels, c'est euh, des fiches Facility Report euh, qui listent en fait les œuvres prêtées, les conditions d'exposition, euh, la, la nature du projet, là, en fait. Voilà. D'accord. Euh, et alors, du coup, je, je me disais que peut-être qu'on peut, comme le temps file toujours, euh... On va parler un peu de votre service, des, des compétences multiples qui sont sollicitées et je pense que fatalement, on va arriver à en parler euh, des questions de conservation et de médiation. Euh, puisque c'est quand même des documents particuliers que vous gérez et qui, je pense que vous l'avez quand même un peu saupoudré tout le long de vos, vos, vos prises de parole, que, que c'était important en fait, ce, cette action de médiation avec les usagers, euh, de fait sur la sensibilisation de l'art contemporain, euh, la valorisation de la jeune création. Euh, donc peut-être nous expliquer comment vos services sont organisés et, et peut-être un peu le profil des gens. Est-ce que c'est juste aussi de la curiosité Parfois on arrive sur des, des postes par par appétence personnelle et pas forcément avec un parcours très linéaire. Donc peut-être si vous voulez bien nous faire part un peu de, de, de votre service et puis de, de, de vous aussi, en fait. Fabienne, je ne sais pas si vous voulez commencer. Alors, habite, enfin, normalement, nous sommes quatre personnes concernées par le, le service Artotech. Euh, une responsable de euh, un responsable de service, qui pourtant, euh, c'est un rôle que j'incarne pour l'instant de manière intérimaire. Moi, là je point, sais pas si c'est s'il y, y a des, des collègues par qui parlent. La... Oui, j'ai ah demandé, excusez-moi. Ah Élodie, demande... ah, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de souci, c'est que du coup, on vous entendez moins. Je suis désolée. Euh, euh, du coup, alors, euh, normalement, nous sommes quatre personnes, un responsable de l'artothèque, qui est aussi responsable du département à loisirs. je tiens à le dire parce que c'est une double compétence, un adjoint à ce responsable, une artothécaire et un chargé des collections photographiques. Donc, quatre personnes avec un profil, euh, il y a un profil comment il y a une formation histoire de l'art et ah, des spécificités. Oui. Oui, vous, vous m'entendez Non, je ne vous entendais plus, mais euh, ah, c'est bon. bon. Donc, euh, vous dites' un profil, <rire> histoire de l'art, pardon. Voilà, et des, des spécificités. Par exemple, mon, mon collègue qui gère la photographie, hein, hein, c'est vraiment un domaine très, très pointu, très spécifique, avec des, des connaissances techniques euh, assez abouties. Voilà, un peu pour les, pour les profils, les formations. Alors, l'appétence, c'est des métiers de passion, en fait. Donc, euh, sans, sans cette passion, je ne pense pas qu'on… On n'est plus cette profession. Sachant que pour une artothèque intégrée dans une bibliothèque, il y a quand même la dimension de bibliothèque et on est un petit peu entre deux en fait. C'est un peu bicéphale nos formations parce qu'on voit aussi voilà on fait la jonction entre le service d'une bibliothèque et une artothèque ce qui n'est pas tout à fait la même, la même proposition. Très bien et Marie du coup à Annecy alors, à Annecy, euh, j'étais seule jusqu'à il y a très peu de temps. Euh, j'ai toujours été une seule personne à l'artothèque d'Annecy, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, mais depuis novembre dernier, il y a une nouvelle personne qui est à 50% en plus, euh, donc, euh, voilà, qui me seconde sur pas mal de choses. Euh, donc Moi, j'ai un parcours euh, en histoire de l'art et je me suis spécialisée en art contemporain durant mes études. Et je pense que c'est... Euh, Primordial, euh, puisque gérer des collections d'art contemporain euh, sans connaître l'art contemporain, enfin, ça me paraît compliqué. Après, on peut se former bien sûr sur le tas, mais c'est vrai que je pense que ça, ça doit être assez compliqué d'arriver sans, sans cette formation-là. Euh, après, bah, du coup, euh, bah, j'ai toujours fonctionné seule pour un peu tout, euh, mais c'est vrai que là, bah, l'apport la d'une seconde personne, même si c'est en même temps ça va permettre notamment de. Développer un peu plus la médiation, euh, comme vous en parliez. Euh, euh, je trouve que c'est vraiment une partie très, très importante du poste. Parfois, enfin, on n'a pas le temps, malheureusement, mais euh, euh, notamment l'art contemporain, il y a énormément de préjugés. Euh, voilà, il y a beaucoup de, de, ouais, de, oui, de préjugés. Du coup, euh, euh, bah, notre rôle, c'est aussi de, de, de, de casser un peu ces préjugés euh, et d'accompagner en fait, euh, de près des œuvres... En, en donnant des informations sur, sur les œuvres. Euh, donc, nous, on propose plusieurs choses autour de la médiation. Euh, donc, on a un rendez-vous tous les premiers mardis du mois euh, sur place à la médiathèque-bonlieue qui s'appelle le Rancard, jeu de mots. Euh, et du coup, on choisit une œuvre de la collection qu'on décrypte, voilà, c'est sur le temps du midi, à midi 30, entrée libre, sans inscription. Et, euh, et voilà, sur 30 minutes, on va vraiment... Euh, découvrir l'œuvre et euh, c'est vrai qu'il y a vraiment un avant, un après. Donc, on, est, on voit bien que les, les personnes présentes euh, voilà, ont compris, voilà, ont compris des choses et ont pu euh, mieux s'approprier les œuvres. Donc ça, c'est un rendez-vous qu'on a depuis un petit moment et qui marche bien. On propose des ateliers de gravure pour les enfants, parce qu'on a beaucoup de gravures dans les collections d'Artotech. Euh, et parfois aussi un petit peu pour les adultes, mais c'est quand même plus souvent pour les enfants. Donc on avait fait l'acquisition d'une presse pour pouvoir mener à bien ces... Ces ateliers, on a aussi une, un partenariat avec une, une association locale qui travaille autour de l'art vidéo, où là on propose des projections aussi sur le temps du midi, ça s'appelle les midis du documentaire sur l'art contemporain. Et euh, voilà, là l'idée c'est vraiment de découvrir le travail d'un artiste à travers un documentaire vidéo. Et puis après on propose une fois par trimestre vraiment une visite tout publique de l'artothèque. Donc, il est un peu ce que, ce que nous faisons actuellement, c'est vraiment d'expliquer, ben, qu'est-ce qu'une artothèque, comment on achète les œuvres, comment sont conservées les œuvres, et puis tout ce qui est un petit peu anecdote aussi, les œuvres les plus chères, euh, enfin, voilà, les, les histoires qu'il peut y avoir autour de certaines œuvres. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment les médiations, on va dire régulières. Après, on peut faire sur demande, mais c'est toujours le problème, c'est le manque de temps. Euh, recevoir des groupes, par exemple, sur place, euh, soit, soit pour présenter. Euh, juste les collections et le fonctionnement, soit autour, alors on fait trois expositions annuelles euh, d'artistes de la collection. Donc, on propose aussi euh, des, des visites commentées de, des expositions. Fabienne, est-ce que peut-être oui. vous voulez compléter avec les actions que oui. vous faites de médiation Je voulais juste dire euh, que nous sommes deux équivalents ETP. J'ai parlé de quatre et personnes, bon. mais voilà, pour, pour que les choses mmh. soient très claires en cours de, de force, euh, force visée. Alors, au niveau des, des médiations, elles sont très, très variées. Il y a des cycles récurrents, notamment dédiés aux enfants, le printemps des petits lecteurs, l'automne des gones, enfin, des choses voilà, qui se répètent euh, au fil des années. Euh, et des adaptations aussi à l'événement. On sert des grands événements qui sont thématiques, qui sont portés par la bibliothèque auxquels on, on essaie de répondre, euh, soit par des expositions comme celle que, dont je vous ai parlé, qui aura lieu dans le premier arrondissement, mais aussi par des médiations ici in situ. On répond aussi à des sollicitations qui sont très variables. Ça peut être, euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai accueilli des lycéens qui venaient de Marseille, qui venaient visiter la Biennale d'art contemporain et qui, à qui j'ai présenté des livres d'artistes. Voilà, donc il y a des choses qui sont programmées et proposées par nous. Euh, il y a aussi les heures de la découverte, mmh. donc qui sont des, des, des, des œuvres thématiques qu'on construit, soit nous, à euh, et loisirs, soit euh, en transversalité avec d'autres départements notamment le fonds ancien, euh, la documentation régionale avec laquelle on va travailler, avec littérature, on a fait des choses sur l'Olipo par exemple, enfin, voilà donc c'est très, très large, c'est absolument pas fermé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on laisse ouvert et, euh, et, et on essaye voilà, de, de répondre surtout aux sollicitations aussi dans les temps forts de propositions sur les médiations, sur les médiations. Mm. Merci beaucoup. Euh, un point, alors, on, tout, tout, tout le temps file vite, mais euh, donc, euh, vous avez parlé euh, un petit peu du manque d'espace, du fait qu'on ne désherbait pas. Il y a une compétence certainement aussi qui est celle de la conservation de ces œuvres-là, qui aussi ont des conditions particulières. Euh, il y a une question, par exemple, sur, euh, de l'ISMIL, hein, sur le, la, la protection des œuvres, donc le tamponnage des œuvres, en fait, dans le transport. Donc, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des, des conditions de conservation et. Et éventuellement, de, de la sensibilisation du public à ces questions-là, euh, voilà, qu un peu les deux, c'est-à-dire en interne, comment vous, vous conservez ces œuvres-là et, et qu'est-ce que, alors, hors ces matériels que vous prêtez pour euh, les usagers, euh, voilà, que, comment ça se passe Peut-être Marie, euh, si vous voulez comprendre. Euh, eh ben, c'est une question… Euh... C'est particulier parce qu'en orthothèque, les œuvres elles sont amenées à être énormément euh, manipulées. Euh, voilà. D'ailleurs, très concrètement, c'est des œuvres qui vont vieillir forcément un peu plus rapidement que des œuvres de musée. Hein. Euh, après, bon, les œuvres sont encadrées. Euh, normalement, ce sont des bons encadrements qui permettent de bien protéger les œuvres. Euh, donc, euh, ben, pour, euh, en tout cas, chez les usagers, tout ce qu'on peut faire, c'est de, de conseiller au maximum, de donner des préconisations qui sont, par exemple, de ne pas euh, essayer de ne pas euh, accrocher l'œuvre dans une zone qui est en plein soleil toute la journée, parce que ce sont beaucoup des œuvres sur papier, donc le papier peut jaunir, vieillir, etc. Euh, éviter les lieux humides également. Euh, bien montrer comment on emballe les œuvres, ça on fait une démonstration, on peut même le faire pour certaines personnes. Donc, que les œuvres soient toujours emballées dans du papier bulle pour le, les transports. Euh, après, sur place, bah, nous, on est une médiathèque et on n'a pas forcément des conditions euh, bah, muséales pour le, la conservation des œuvres, donc on fait au mieux, en fait. Euh, donc, moi, je l'ai déjà dit, mon gros problème, c'est le manque de place. Donc, en fait, c'est les, les œuvres on a, il y a… Déjà, pour le public, il y a trois espaces différents. En fait, il y a des œuvres au rez-de-chaussée au premier étage et au second étage. Et en plus, il y a à côté de ça trois espaces de réserve qui sont dispatchés. Et euh, voilà, bon, il y a un taux d'hygrométrie qui est correct, mais qui, voilà, on n'est pas sur des normes muséales. Euh, donc, c'est vrai que j'ai envie de dire on fait au mieux avec les, les conditions qu'on a, en fait. Et euh, le plus important, c'est surtout de bien responsabiliser les usagers parce que c'est surtout pendant les transports ou euh, pendant l'accrochage, si un accrochage est mal fait, que l'œuf peut, peut, peut s'abîmer. Alors, en général, ce qui arrive le plus souvent, c'est quand même que c'est le cadre qui va être abîmé avant que l'œuf soit abîmée. Les cas de dégradation qu'on a pu avoir enfin, en tout cas chez nous, c'est euh, avec des dégâts des eaux. Voilà. Ça, ça arrive rarement, mais ça arrive quand même de temps en temps. Où, bah, là, l'œuf peut être dégradé et là, il bah, n'y bah, a pas, pas grand-chose à faire. Après, on essaie voilà, de… Il y a quand même des choses à faire. Bah, faire sécher l'œuf très rapidement, la mettre sous un buvard, etc. Ouais. Éventuellement, faire appel à une restauratrice. On l'a déjà fait dans certains cas, mais ouais. voilà. Et juste, euh, est-ce que tu peux juste ajouter sur l'estampillage des œuvres, euh, comme ça, et après je donne la parole à Fabienne, parce que j'ai vu que la question était sur le matériel de conservation, mais c'est ce qu'on est en train d'aborder, et du coup il y avait l'estampillage que je n'ai pas abordé. Oui, alors nous, quand on achète les œuvres, il y a un numéro d'inventaire qui est reporté, et effectivement on va l'estampiller avec notre petit timbre à froid, euh, si on peut, parce que parfois, par exemple, on achète des œuvres qui sont déjà contrecollées sur aluminium, ben, voilà, on va pas pouvoir le mais voilà, par contre, il y a le numéro d'inventaire qui est toujours reporté au verso, euh, bah, comme pour les collections muséales. En fait. Et nous, on a un inventaire, encore l'inventaire papier, euh, vraiment, bon, il est aussi informatisé, mais du coup, on a cet inventaire qui permet aussi. Okay. Et Fabienne, du coup, sur la conservation, l'estampillage le mmh. matériel alors, pour les usagers, ben je rejoins Marie, en fait, sur les préconisations qui sont données aussi, euh, excepté que le, pour le transport de l'œuvre au, au moment de l'emprunt, c'est un carton et que c'est nous qui mettons, qui glissons les œuvres dans le carton. Voilà, c'est la, la petite différence. En termes de, de conservation, on a la chance d'avoir des locaux dédiés, notamment un, euh, la réserve, dans laquelle il y a la réserve qui est partagée avec le fonds ancien, hein, qui est un peu le sein des seins de la bibliothèque dans laquelle on, on stocke nos documents, surtout nos livres d'artistes les plus précieux. Et puis, euh, il y a peu, nous avons un espace dédié euh, au silo qui euh, a été réaménagé vraiment selon des normes de, de conservation euh, muséale, pour le coup, avec des rouleaux qui permettent le stockage des boîtes photos notamment, euh, des meubles à tiroirs qui permettent aussi le rangement des estampes. Enfin, voilà, on a un matériel qui est très, euh, qui est très au point. On, a, on, on pratique des restaurations, soit in situ, parce qu'on a la chance d'avoir un atelier in situ avec des préconisations qui peuvent être données par la restauratrice. Cet atelier est rattaché au fonds, hein, pour bien comprendre l'organigramme, Et on fait aussi appel à des restaurateurs extérieurs pour la photographie surtout, parce qu'on a pas mal de photos à restaurer. Donc, on a un budget dédié pour la restauration. Euh, et en termes d'estampillage, de c'est aussi une estampille à froid pour les estampes et livres d'artistes. Pour les photos, euh, on n'estampille pas, évidemment. C'est la justification qui est au dos. Enfin voilà, on, on demande toujours le, euh, cette justification, la signature de la photographie, tirage, les données sur le tirage, la signature de l'artiste. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si de... oui, je, je pense. Et, oui. et en plus, on arrive. Euh, il reste encore un petit peu de temps. Et j'avais envie euh, que vous nous. Voilà. J'ai demandé à nos deux intervenantes si elles pouvaient nous partager une anecdote. Alors, euh, c'est toujours très compliqué, je pense, de sélectionner, mais quelque chose qui fait, euh, voilà, une anecdote sur la médiation, sur euh, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, voilà, vous vient en tête dans votre, euh, dans votre quotidien, quelque chose, un souvenir marquant, euh, voilà. Fabienne, je ne sais pas si tu, si vous voulez commencer. Hello. Ce n'est pas vraiment une, une anecdote, mais c'était la confrontation d'un manuscrit du décret de Gratien, commenté par Barthélemy Brescia, du XIVe siècle en latin, sur parchemin, qui est un fleuron du, des collections euh, du Fonds Ancien, confronté à euh, une revue d'artistes qui s'appelle Revue de Nicole Tranbavang. Et c'est cette confrontation des époques et des façons de voir la nudité et la question de la peau, puisque l'heure le, le, de la découverte portait sur, euh, s'appelait peau à peau. Ah, on a perdu Fabienne. Euh, était ah, euh, voilà. vraiment percutante pour le public. On s'est rendu compte que c'était quelque chose... Ah, pardon, vous m'entendez de nouveau bon, alors, alors, On, a, on a entendu sur les pots à peau pot et lors de la découverte, oui. et, et sur le nu. Voilà. Et, voilà. et après, on a perdu. Voilà. Et euh, en fait, j'aurais voulu vous montrer des images, mais je suis en disette. Voilà. Donc, je ne peux pas vous montrer ces images pour vous montrer ce, cette, ce, ce côté percutant des de, époques. Et, et ce qui était intéressant, c'est de voir combien le nu... Ce manuscrit, notamment, a été, euh, a été gratté au XIXe siècle, où on a réhabillé, des, dans les marginalia on voit des, des petits personnages nus, un peu insolents. Et, euh, et ça pose la question de la censure et de la, de la façon dont on voit la peau actuellement. Et ça, ça avait beaucoup plu euh, au, au public à la, auquel on a présenté cette, cette, ces, ces deux œuvres, en fait. cette dialectique. Ah bon. Merci beaucoup. Et Marie, quelque chose que peut-être vous aviez envie de partager euh... Euh, bah, Moi, c'est un souvenir d'une résidence d'artiste qu'on a fait pour les 30 ans d'Artothèque en 2015. Euh, donc, on avait invité un collectif, qui s'appelle le collectif ethnographique, euh, à venir euh, rencontrer les usagers de l'Artothèque. Et donc, ce projet s'appelle ArtBNB, puisqu'en fait, euh, donc on avait sélectionné 12 usagers qui étaient partants, participants. Et euh, l'idée, c'était euh, vraiment euh, d'aller à la rencontre. Euh, et ça allait même jusqu'à voilà, les, les artistes dormaient chez les usagers, euh, d'où le nom « Artbnb. Et euh, donc, ils leur posaient beaucoup de questions sur leur rapport à l'artothèque, depuis quand ils empruntaient, comment ils empruntaient les œuvres, etc. Et euh, tout ça a été ensuite euh, exposé dans la ville, puisqu'en fait, il y avait aussi une photo qui était réalisée. En général, les usagers artothèques ont un mur, entre guillemets, artothèques, qu'ils gardent, où ils vont à chaque fois accrocher les œuvres qu'ils empruntent. Donc, il y avait une photo qui était prise de ce lieu et qui a été collée dans 12 lieux à l'extérieur, sur les murs de la ville, à l'échelle 1. Et donc, on avait des grands collages comme ça, d'intérieur de, de, des usagers. Et à chaque fois, on avait un petit texte qui faisait référence à l'œuvre la plus marquante qu'ils avaient empruntée. Et en fait, ça a été assez génial de découvrir, en fait, comme ça, le lien que les usagers… C'est quelque chose qu'on ne voit pas, en fait. Nous, on voit les gens partir avec les œuvres. Et là, on avait la retranscription, en fait, de, du pourquoi ils avaient emprunté ces œuvres. Euh, ils, ils arrivaient à la décrire assez précisément, alors que ça faisait parfois plusieurs années qu'ils l'avaient emprunté. Et, euh, et du coup, après, on a fait avec eux une édition. Je vous montre ici, bon, bah, c'est à l'envers, mais ça s'appelle « Airbnb ». Et euh, du coup, euh, le projet s'appelait aussi, enfin, euh, le sous-titre, c'était dedans-dehors. On avait les, les, les intérieurs. Alors, je vais vous montrer, mais je ne sais pas si ça va rendre vraiment, vraiment. Mais là, on voit un exemple d'un collage à ce musée Château d'Annecy. Donc, il y avait la cuisine. Est-ce que, est que j'arrive à afficher euh, non voilà. Et euh, voilà, c'est juste que c'est vraiment... Hein, bon, c'était déjà un très gros projet, hein, puisqu'à organiser, voilà, il y avait les collages en extérieur, euh, la relation avec les usagers, etc. Mais ce euh, que je retiens, c'est quand même ben, voilà, ce que les gens retirent de l'expérience de l'archothèque. En fait, et qu'on voyait vraiment, euh, pour, pour le coup, affiché en grand... Euh... Voilà. C'était une très belle expérience. Merci. Et du coup, je pense qu'on peut terminer avec la dernière question, parce que c'est un petit peu en lien. C'était à dire bon, la question des dons moins, mais est-ce que du coup, les usagers... Euh, que, voilà, vous avez trace, est-ce qu'ils achètent des œuvres Est-ce qu'ils font la démarche d'acheter des œuvres qu'ils qu ont empruntées ou même juste le fait d'emprunter de l'art, fait-il que ça peut devenir euh, des acheteurs Et il euh, y avait la question des dons, est-ce que vous acceptez les dons euh, Voilà, peut-être Marie si... Oui, alors rapidement, les dons, on les accepte, mais ça dépend quoi. <rire> Donc euh, voilà, nous, c'est vrai que la, le problème de place, etc., fait que, ben, on accepte si c'est vraiment quelque chose qui va apporter quelque chose à la collection. Et euh, j'ai perdu l'autre question. Okay. Euh, C'était est-ce que, est que les usagers deviennent acheteurs ah, alors, Oui, mais très rarement. Mais très, alors, ce qui se passe, c'est que j'ai souvent des usagers qui vont me demander euh, la référence, soit de, voilà, les contacts de l'artiste ou de la galerie. Et après, quand je me renseigne un peu, que je creuse, c'est quand même assez rare que ça aille jusqu'à l'achat. Mais c'est quand même arrivé, mais ça reste rare. Alors après, je ne sais pas si Fabienne a le même ressenti. Mais... Oui, alors pour les usagers, on a en fait, oui, on a aussi des demandes. Et euh, souvent, on donne le contact de la galerie qui, euh, qui vend encore les œuvres. On regarde, ce sont encore d'ailleurs euh, sur le marché. Mais il y a souvent des, oui, euh, une appétence pour, euh, et euh, la fibre de l'achat euh, voilà, que fait naître l'artothèque Pour les dons, alors nous, nous avons des dons importants. J'ai parlé de Jean-Baptiste Carex qui est un artiste local, qui va faire un don important à la bibliothèque. On, on a reçu uh, pas très longtemps le, le don de Jacqueline Salmon. Euh, ces dons-là sont soumis à, à des études préalables, évidemment, mais sont très riches. En tout cas, le don d'une œuvre est toujours euh, dans l'exigence. Enfin, Ce n'est pas parce que c'est donné qu'on va intégrer forcément. Il y a toujours l'exigence qui vaut pour euh, les acquisitions classiques. Enfin, voilà, qui est applicable aussi au don. Merci beaucoup à, à toutes les deux. Euh, encore une fois, c'est bluffant. Hein. Tout le monde tient bien en une heure. On, on, on se tient euh, au timing. Vraiment un très, très grand merci à toutes les deux parce que c'était passionnant. N'oubliez euh, pas que si vous avez envie de poursuivre le dialogue, il euh, ne faut pas hésiter à nous demander d'être mis en relation. Euh, on le fera avec euh, plaisir. Euh, c'est vraiment l'idée, c'est d'identifier les gens sur le territoire et pouvoir échanger entre nous. Donc euh, Vraiment, n'hésitez pas, on vous mettra en relation avec plaisir. Et le prochain 11-12, ce sera le 23 février, et a priori, ce sera des expériences innovantes euh, en lien avec euh, l'écologie. Euh, voilà. Donc, euh, je, je vous donne rendez-vous le mois prochain, et puis euh, je remercie encore très très chaleureusement Marie Pontoire et Fabienne Dali parce que c'était euh, c'était passionnant. Merci beaucoup Merci et à vous. bonne journée à Merci tout à le monde. Journée, bonne mois. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.